Alors, je suis en train de travailler sur la modélisation d'un appartement et j'ai presque fini, mais j'ai des petites finitions à faire et j'aimerais partager avec vous du coup trois petites astuces pour gagner du temps lors de ces finitions-là, les petites finitions qui apportent le réalisme. Donc, cet appartement, c'est celui-là. Euh, j'ai quasiment tout terminé, donc j'ai les portes, les fenêtres, euh, un petit peu de. Enfin, voilà, le, les volumes, hein, les volets roulants, les portes de placard, etc. Mais il manque les plaintes partout dans l'appartement, donc il n'y en a pas du tout. Il manque également des moulures que je dois mettre dans la partie salon ici et puis toute une rambarde un peu spécifique avec des barreaux horizontaux sur, euh, le... ici c'est des garde de corps sur le balcon. Donc je vais commencer par les plaintes et on voit que j'ai travaillé avec des, des calques, hein. j'ai le calque euh, ici où il y avait le plan dessus, j'ai le calque des murs uniquement et le plan des menuiseries porte de placard. Alors ça s'appelle des balises, des calques, des voilà, ça porte toujours un nom différent suivant la version de Sketchup que vous utilisez, mais on parle de la même chose. Hein. Donc je vais créer un calque, une balise supplémentaire que je vais appeler plainte. Là ça va être très rapide les plaintes, puisque, alors je vais bien l'écrire par contre, plainte. Je me place sur ce calque, sélectionner le sol, prendre l'outil décalage et venir décaler de 1 cm par exemple, et on voit que tout le tour, j'ai mes plaintes de 1 cm, alors moi je les voudrais blanches comme les murs et pas en bois, donc hop, je prends, je leur mets la structure, et on voit que tout le tour, hein, ça m'a dessiné euh, tout le tour de mon appartement, j'ai des petites plaintes, et il suffit que je vienne faire un poussé tiré de, je sais pas, 10 cm, et j'ai les plaintes. Ensuite, ce que je voudrais faire, c'est les, les, les, les moulures au-dessus. Donc déjà, il va falloir que je dessine la moulure. Donc je suis allé sur internet et j'ai repéré euh, cette image-là, euh, voilà. Et je vais la prendre, je vais un petit peu décalquer pour avoir quelque chose de réaliste. Donc cette image, je l'ai déjà téléchargée, mais avant ça, il faut que j'ai les contours du plafond, la partie qui m'intéresse. Alors, je vais euh, prendre mon crayon ici, me mettre sur un nouveau calque que je vais appeler moulure. Je me place bien dessus et je vais dessiner donc hop je fais le tour avec mon crayon. Si j'avais tout l'appartement à faire, aurais sans doute une autre technique un peu comme pour les plaintes tout à l'heure. Mais là j'ai que une petite partie. Donc ça va me prendre deux minutes de faire le tour avec le crayon comme ça. Hop. Hop, voilà, quand c'est fermé, c'est que c'est terminé. Donc ça, je vais le monter un petit peu. ici je vais dessiner un petit rectangle comme ça perpendiculaire à mon plan et puis je vais me créer une matière qui va avoir l'image hein, l'image créer une matière ici je vais appeler modèle modèle de moulure hein. je vais utiliser une image comme modèle et cette image elle est donc sur le bureau non dans téléchargement ok elle est ici elle arrive là ok et je l'applique ici Clic droit sur le, le plan texture, position, je vais mettre ça à une taille qui me paraît un peu plus euh, convenable Tac euh, Ok Ça, je vais plutôt le retourner de ce côté-là puisque il faut que ce soit à l'intérieur de la pièce et je vais dessiner là-dessus avec euh, les outils qui sont à ma disposition c'est-à-dire ça Je fais d'abord des lignes droites et je viendrai après mettre les arrondis, hop, je supprime les parties dont j'ai pas besoin et je me retrouve avec ça, donc il me manque juste les arrondis ici que je vais rattraper avec l'outil arc de point. hop, et là je vais faire un arrondi comme ça, voilà, et celui-ci aussi. Voilà, c'est pas hyper hyper précis mais j'aurai quand même quelque chose qui va ressembler à une moulure donc maintenant je peux remettre une matière blanche parce que j'ai pas besoin qu'il y ait ça dessus je remets une matière blanche je sélectionne toute ma surface ici je prends l'outil suivez-moi je viens cliquer sur le profil et boum j'ai les moulures qui viennent de s'ajouter ici alors si elles sont un peu trop euh, raides, un peu trop géométriques je peux toujours les sélectionner entièrement et venir faire un clic droit adoucir les arêtes et bouger ce curseur ici qui va me permettre d'arrondir plus ou moins. Je vais plutôt venir comme ça. Ok, tout ça, j'en fais un groupe. Et tout ça, je le remets en place, en dessous. Et donc, si je viens me promener dans l'appartement maintenant. Voilà ce que j'ai. Des moulures un petit peu partout. Des plaintes. Qui font bien le tour hein, chaque recoin Il me reste plus qu'à gérer ce balcon alors là je vais masquer je vais appeler ça euh, rembarde balcon et on va s'occuper du balcon donc là on va faire encore un petit peu le, le, le c'est dans le même esprit c'est que je vais tracer là où doit passer la rambarde donc j'y vais un petit peu à l'instinct voilà je tracé une ligne comme ça Maintenant, je sais que ce sont des, des tubes carrés de euh, 2,5 par 2,5, comme ça. Donc, j'en crée un. Je le place bien au milieu ici. Donc, si, si vous comprenez pas tout ce que je suis en train de faire sur SketchUp, euh, et que vous voulez vraiment vous y mettre, n'oubliez ben, pas qu'il y a la formation d'initiation qui est disponible dans la description et qui est gratuite, qui est toujours là. Toujours disponible. Euh, voilà. Donc, moi, je vais faire le premier qui est donc le premier. Tube, Il est à 10 cm, Hop, il est à 10 cm du, du sol ici. Donc, 10, je me mets un petit repère, je fais ça bien. Voilà, et il est légèrement arrondi. Si vraiment je veux aller au bout du bout du bout, il est légèrement arrondi. Donc, pour simuler ça, je vais prendre l'arc de point et je vais faire des petits traits comme ça. ok voilà je sélectionne avec un double clic le chemin c'est le tour ici et puis avec l'outil suivez moi la surface que je viens de créer euh, c'est donc ici boum, voilà cette surface je la groupe j'en fais même un composant et je la duplique 8 fois avec un écart de 10 donc en gros je vais vers le haut je tape 10 cm entrée et x 8 Voilà, j'ai ma rembarde et j'ai plus qu'à mettre les piquets hein, donc de, de, du même diamètre hein, sur les, les angles. Ok, alors ce que j'aurais pu faire, c'est récupérer le, le truc pour ne pas avoir à le refaire. Effectivement, j'aurais gagné du temps en, en gardant le profil de tout à l'heure parce que là, je suis obligé de refaire les angles. Euh, donc, c'est une petite perte de temps, mais bon, j'ai que, que une fois à le faire. À la limite, ça devrait être assez rapide. Donc, le pitié lui il va faire la hauteur, Hop. lui j'en je fais un composant aussi, ok, et je vais le placer pile poil où il doit être, c'est-à-dire ici. Donc, j'en place un ici et j'en place un à l'autre bout, donc copie, je déplace jusque-là. Tac, divisé par 3, puisque j'ai deux copies intercalaires, et voilà, j'ai fini ma rambarde. Il me reste plus qu'à sélectionner tout ça et à donner la, cou la couleur euh, anthracite qui est prévu Donc, on va mettre un petit euh, couleur un peu foncé comme ça, et voilà. Édition supprimer les guides, j'ai terminé. J'ai plus qu'à remettre les plafonds, etc. Meubler, mais en tout cas, mon appartement il est terminé voilà j'espère que ce petit tuto il vous a servi à quelque chose n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, à me poser vos questions et puis euh, je remercie tous ceux qui me soutiennent sur tipeee parce que c'est grâce à eux que je peux accorder de plus en plus de temps à cette chaîne et puis à faire des tutos dans ce genre là que ce soit comme aujourd'hui pour des débutants ou euh, bah, plus souvent pour des gens ont déjà un petit niveau et on s'amuse souvent à faire des rendus aussi donc voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu encore une fois, et puis je vous retrouve prochainement dans un prochain tuto, ciao